Ok, alors euh, là on est en train de chercher le, le second exercice de, euh, de ce, sur ce lieu là c'est de chercher l'objet pour soi. L'objet pour soi, ce n'est pas un objet de pouvoir comme l'exercice de tout à l'heure. Euh, c'est juste l'intention, porter son attention sur l'intention objet sur soi. D'ailleurs, Cathy, si toi tu as envie, de, si tu sens que ce n'est pas là, lorsque tu portes ton attention sur l'intention objet pour soi, objet pour moi, si tu sens que ce n'est pas sur ce lieu-là, va ailleurs. Autorise-toi à sortir du cadre. Autorise-toi à sortir du champ d'expérience préétabli. Parce que là, je suis en train d'établir des règles qui te disent bah, c'est là. Tu peux les briser. Voilà le euh, voilà le truc derrière, voilà le message derrière, l'information. Si tu sens que ce n'est pas là, c'est que ce n'est pas là. Ok, bah, tu vois Parfait. Donc du coup c'est toi qui va.. Ouais, moi je m'intègre dans ta structure là en fait. Donc c'est toi qui guide sur le chemin. Sous-entendu sur le chemin du prochain lieu. Et en même temps, je m'intègre dedans, parce que sur le chemin, je vais sûrement trouver le, euh, mon l'objet pour, pour moi. Ok, du coup je coupe là maintenant. Euh, ou pas, je sais pas, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire euh, Non, voilà. On se retrouve peut-être tout à l'heure, salut.